Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons nous intéresser à l'exemple Je me souviens. Je me souviens... Outre mon petit exemple, c'est aussi la devise de la belle province de Québec au Canada et l'objectif de mon exemple, ça va être tout simplement d'être capable de stocker de l'information qu'on va retrouver après eh bien, une longue période d'inactivité de l'application. Donc tout simplement, on va lire les données sauvegardées en testant la présence du fichier. Donc on fera de la désérialisation à l'initialisation de l'application de permettre la saisie de données donc ici une chaîne de caractères dans un UI text view pour pouvoir la modifier et sauvegarder cette chaîne de caractères si on le souhaite et donc là de réaliser une opération de sérialisation. Regardons le comportement de cette application qui a comme icône une plaque québécoise et vous voyez que je démarre avec eh bien, euh, un UI qui est vide. Alors, on va taper, je ne sais pas, euh, des choses. Le président de la euh, musique de euh, ma mère. Allez, ça suffit. Et puis ici, je dis que c'est terminé. Et là, je sérialise le texte. OK Et puis, continuons à jouer. Je modifie. Je rajoute, je termine et maintenant je vais quitter cette application. Alors pour simuler le fait qu'elle disparaisse, euh, je vais la tuer. Et là, si je la relance, vous voyez que j'ai l'état de la chaîne de caractères au moment où je l'ai sauvegardée. Je n'ai donc pas la dernière modification puisque je l'ai modifiée après la sauvegarde et que je n'avais pas réalisé de sauvegarde. Donc vous voyez bien que là ici, j'ai utilisé un système de sérialisation et j'ai pu effectuer manuellement une sauvegarde. Si par exemple j'avais supporté le protocole UI Application Delegate, eh bien ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu au moment où je passais en foreground stocker cette chaîne de manière à la récupérer au cas où l'application était euh, suspendue trop longtemps. Regardons rapidement l'architecture de l'application. Je vais avoir besoin d'une classe pour stocker les données à sauvegarder. Donc, ça va être la classe Mes données ici. Et par conséquent, bah, delegate va faire appel à un ViewController dans lequel je vais tout mettre. Vous savez comment euh, décorréler les choses ça fait des exemples plus petits et c'est plus simple à présenter. Et bien évidemment, je vais m'appuyer sur la technique dite numéro 1, telle que j'ai présentée dans une autre séquence, qui va s'appuyer sur la sérialisation-désérialisation et donc le support du protocole NSCody. Regardons donc cette classe mes données. Donc mes données, je ne stocke qu'une chaîne de caractères. Donc en fait, j'ai un attribut qui est de type chaîne de caractères. J'ai un initialiseur avec la chaîne de caractères. J'ai ici le support de NSCoding avec mon fameux init avec un codeur qui m'avait être en fait passé. Et à ce codeur, je vais lui demander de décoder l'objet. Et puis je vais en fait coupler ça, je vais dire que cette information, je la stocke dans une clé qui s'appelle le texte. Ce qui me permettrait en fait d'avoir euh, des stockages euh, différents. Vous voyez que si j'avais plusieurs attributs, je pourrais stocker ces attributs dans des clés, avec des clés distinctes et ça me structurerait mon fichier XML de façon distincte. Voilà. Il faut ici que je fasse un cast et que je dise que ce que je récupère est une string parce qu'effectivement ce truc là, il rend un any pour l'interrogation, c'est quelque chose qui peut valoir nil et là, je veux faire en sorte que ce soit un string. Et puis ici j'ai la fonction encode où je vais demander à un codeur, c'est quelque chose qui m'est transmis par le système d'exploitation également, je vais lui demander eh bien, de faire un encodage sous cette formule là. Vous voyez que ici je n'ai pas besoin de faire le super init décodeur. Pourquoi Parce que euh, je suis directement sous NSObject. Donc je me contente de faire un init pour avoir un self qui soit propre et a priori eh bien, tout va bien. Regardons maintenant le View Controller. Donc ici j'ai euh, un cadre pour me souvenir de l'espace de l'écran de mon application. J'ai désactivé la rotation, etc. Hein, pour faire simple. J'ai le UI TextView qui va me permettre de stocker le, la chaîne de caractères, qui va la présenter et à la fois on me permettre de la modifier. J'ai un fond, j'ai un bouton qui va me dire bah, je fais le stockage. Et puis ici j'ai euh, eh bien un répertoire, donc c'est un chemin d'un répertoire. Donc je vais dans la zone des documents et puis je dis que c'est euh, les zones de l'application qui sont propres à l'utilisateur. Et puis trou parce que je veux expanser le chemin de la racine. Donc j'ai un chemin absolu. Regardons la fonction ViewDidLoad. Bon, il y a pas mal de choses que vous savez faire et hein, qui sont les positionnements des différents composants, le bouton et la zone de texte. Je vais dessus. Le bouton est associé à une méthode qui s'appelle sauvegarder. Qu'est ce qu'il y a d'autre Ben euh, non, rien. Oui, si, voilà, par défaut, lorsque je lance mon application et que la vue se charge, eh bien je vais regarder si le fichier sauvegarde existe à l'endroit qui est défini par euh, la variable globale fiche. Et puis si ce fichier existe, c'est qu'à priori il doit contenir euh, eh bien, ce qui a été sauvegardé la dernière fois de mon application et dans ce cas-là euh, je vais récupérer la chaîne de caractères et je vais la mettre dans euh, la zone de texte. C'est-à-dire qu'en fait euh, mon UI TextView va s'afficher, il ne va pas être vide, il va contenir le contenu du fichier. Regardons maintenant la méthode sauvegarder donc qui est appuyée quand je tape sur le bouton euh, sauvegarder. Donc euh, ce que je fais là c'est que je réutilise toujours euh, mon, mon répertoire là, le, vous savez, vous, vous souvenez que c'est un, un tableau avec un seul élément qui est une chaîne de caractères. Donc, je construis ici euh, mon chemin et puis je vais demander euh, à NSK Archiver eh d'archiver ce fichier. Et comme euh, mon type, mes données que j'ai récupérées ici, que j'ai construit à partir du contenu de la UI TextView, eh bien il répond au protocole NSCoding. Tout va bien. Bon après ce qui va se passer c'est que ce, cette méthode là me donne un résultat et ce résultat c'est un booléen et il peut se passer qu'il y a eu un problème. Par exemple il n'y a plus de place sur la mémoire flash et dans ce cas là eh bien, je lève un message d'erreur. Donc c'est intéressant quand même de tester cette valeur de retour qui vous dit si ça s'est bien passé ou pas. Et puis j'ai ici deux méthodes de UI, view Je ne vais pas revenir en détail dessus. Si vraiment vous voulez avoir des détails sur ce que font ces méthodes, allez sur les séquences correspondantes. Mais je vous les redonne ici à titre informatif. C'est tout simplement pour gérer l'apparition et la disparition des claviers, etc. etc. Et bien voilà. Ce pas extrêmement compliqué. Vous savez maintenant stocker des données et surtout, c'est intéressant, les récupérer. Vous connaissez le principe des autres approches et pour en savoir plus rtfm d'accord euh, vous pouvez vous entraîner vous avez tout ce qu'il vous faut pour utiliser eh bien, la mémoire flash que vous avez embarquée dans vos terminaux favoris. Je vous remercie de votre attention à bientôt